Salut l'artiste, ici Jellyvan, aujourd'hui je vais te parler de mon expérience en tant que DJ et mon amour de la musique, électronique notamment, même si c'est beaucoup plus large que ça, c'est la musique en général. Mais ce qui m'a poussé à être DJ, c'est bien la musique électronique. Et si je remonte à mon premier amour, mon premier contact avec la musique électronique, c'était dans les années 90, à peu près 94, 95, quand j'allais régulièrement, tous les étés en fait, au sud de l'Italie, en Calabre, la région d'où vient ma mère. On allait là-bas tous les étés pour les vacances. J'étais tombé amoureux de la voisine de ma grand-mère qui devait avoir, euh, je ne sais pas, entre 5 et 10 ans de plus que moi, et elle, était à fond, elle écoutait à fond une compilation de dance music italienne, je crois que c'était tout du… non, pas, pas que en Italie parce qu'il y avait Scooter aussi dedans, euh, mais c'était européen et principalement italien, cette dance music. La compilation s'appelle « Alba volume 2 »,« Alba » en italien ça veut dire « Aube et c'est que dernièrement que je me suis dit, tiens, peut-être que c'est lié à, au moment de la journée, vraiment peut-être la fin des, des soirées en club et l'aube. Euh, donc il y a eu ce premier contact avec la musique électronique, c'était vraiment très fort, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai fait, fait une copie moi-même de la cassette, et, euh, et j'écoutais ça, je ne sais pas pendant combien de temps, mais euh, ça m'a vraiment accompagné pendant, euh, je ne sais pas dire combien de temps, mais cette période-là, quand j'avais 8, 9 ans, et c'est plus tard, en fait, parce qu'après, j'ai découvert euh, fin, la musique électronique. Je ne sais plus vraiment, en fait. J'ai vraiment ce premier gros souvenir. Et après, entre ça et ma découverte de la trance quand j'étais ado, qui m'a amené ensuite à faire, à, être, à vouloir être DJ mixer la musique électronique, bah, entre deux, euh, j'ai pas trop de souvenirs de musique électronique et Il bon, y a eu ce qui passait à la radio, j'aimais beaucoup aussi le, la, le rap, des trucs comme Mano qui sortait en 98, son premier album, leur premier album en 98, euh, MC Solar, les trucs qui passaient à la radio à ces époques-là, fin des années 90, début des années 2000, et euh, Will Smith aussi avec ses classiques, euh, et, et voilà, après musique électronique, ouais ça a été vraiment à l'adolescence que ça revenu en force, et peut-être parce que c'était une, enfin, une période avec les hormones et les changements corporels physiques, euh, des grosses émotions. Et ça a été un peu un échappatoire. C'est par, par la musique, et en l'occurrence les émotions que je trouvais dans la trance, les mélodies notamment qu'il y avait dans cette ce style de musique, que j'arrivais à, à faire circuler ces émotions, on va dire, et tout ce bouillonnement qu'il y avait en moi. Et j'ai fait mes premiers pas en tant que DJ, j'ai écouté les mix de DJ Coris, qui est un DJ suisse romand qui est toujours actif dans la musique électronique aujourd'hui, bien que ce soit différent de, de ce qui mixait à l'époque. Et ça m'a énormément influencé, c'est les premiers disques que j'ai achetés, c'étaient les, les morceaux qui passaient dans ces mix-là. Mais avant d'acheter les disques, parce que ça coûtait quand même cher, j'ai fait mes premiers pas avec des logiciels, Et donc je mixais clavier-souris, Atomics MP3, c'était une application, enfin un programme qu'il y avait à l'époque, Tractor DJ Studio, avant qu'il y ait les contrôleurs, et donc je jouais avec clavier souris, j'enregistrais les mix directement dans l'ordinateur, et je partageais ces mix avec les potes, qui, c'était sur CD, ils passaient ça dans leur voiture, et ils kiffaient assez, et euh, c'était assez satisfaisant comme, euh, comme expérience, j'avais déjà une série de mix que je, que je partageais, que je faisais régulièrement comme ça, ensuite en 2008, il y a eu ma première expérience en club, ça a été stressant, je mixais que sur vinyle, j'avais que des vinyles à ce moment-là. C'était une catastrophe parce que j'ai été pris par le stress. Je ne sais pas s'il y avait des problèmes techniques avec le matériel ou si c'était juste moi qui étais trop stressé et qui n'avait pas encore les capacités adaptées, enfin assez de capacités pour pouvoir faire un mix propre en club. Et euh, Ça a été techniquement une catastrophe mais la sélection musicale, ça a toujours été quelque chose que euh, dans lequel j'ai relativement assuré. Et Heureusement, j'ai eu des gens qui, qui m'ont encouragé à continuer, qui m'ont rassuré c'était assez dur psychologiquement comme coup et c'est ces mêmes personnes qui m'ont offert une deuxième opportunité que cette fois j'ai préparé entre temps avec mon premier salaire j'avais acheté des platines cd et j'ai pu du coup mixer plus de musique euh, graver mes mp3 et ne pas être limité qu'au vinyle qui coûtait quand même cher comme je l'ai dit et donc j'ai eu plus de liberté techniquement c'était un peu plus facile parce que j'avais les bpm qui étaient indiqués et ouais c'était plus facile quand même que le vinyle et je crois que j'ai fait que sur CD je sais plus si j'avais aussi des vinyles, peut-être je passais de vinyle à CD ou j'avais que du CD, je me rappelle plus j'avais écrit sur un papier l'ordre des morceaux et ça s'était très bien passé cette fois-là après, ce que je peux dire c'est que j'ai eu une progression assez lente dans mon expérience de DJ, j'ai été freiné par le manque de confiance comme dans d'autres domaines dans ma vie euh, et le manque de discipline aussi, qui est lié du coup au manque de confiance, et en fait les deux sont liés l'un à l'autre, parce que si on développe la discipline, bah, le manque de confiance en fait, il n'est plus du tout important si on se concentre sur la discipline. Parce qu'en se concentrant sur la discipline, on va, on va avoir des résultats logiques, enfin, ça va de soi que si on est discipliné avec une activité, les résultats vont venir, même si on n'a pas confiance en soi. Et si après on est assez intelligent si on veut, euh, si on a un peu de rationnel, euh, on va avoir constaté les résultats et du coup on va gagner en confiance parce que les résultats vont nous faire comprendre que ben mec tu peux avoir confiance en toi tu peux être fier parce que tu as accompli telle et telle chose et que tu es en train de progresser donc voilà tout ça avec des problèmes émotionnels que j'ai pas suggéré enfin une maîtrise, maîtrise des émotions qui n'était pas encore là a fait que j'ai fait contrairement à d'autres gars qu'on voit euh, très jeunes percer et, euh, et faire carrière dans la musique euh, bah moi j'étais beaucoup freiné par, par ces problèmes émotionnels de manque de confiance, comme j'ai dit, de discipline. Mais cela dit, j'ai eu une, une certaine persévérance avec une série de mix qui s'appelle Eclectic Soul, qui en 2019 euh, arrive à 10 ans d'existence de, et le 50e épisode a été publié en février 2019. Maintenant, je parlais de discipline et j'ai réussi à avoir cette constance depuis octobre 2018, un mix par semaine pas seulement Eclectic Soul mais j'ai d'autres séries de mix. Eclectic Soul maintenant ça fait c'est un par mois euh, avec constance depuis euh, octobre 2018 et j'ai d'autres séries de mix qui font que tous les toutes les semaines, j'ai un mix qui, qui est ce qui sort. À côté de ça, en 2012, j'ai lancé un blog qui s'appelait Digital DJ Guide pour les DJ. Maintenant, ça a été renommé être DJ. Là aussi, j'ai pas été à fond dessus, mais j'ai eu assez de trafic pour euh, pour voilà pouvoir notamment vendre euh, mon nouvel e-book, enfin mon e <rire> euh, qui s'appelait le guide du DJ Passionné, qui va être renommé être DJ, comme le nom du blog, et que je suis en train de mettre à jour, qui va sortir au printemps 2019 dans une nouvelle version, qui sera également traduite en anglais en principe. Donc je vais relancer, en fait, je vais publier des parties de l'e-book sur le blog êtredj.com à partir de. Ces prochains, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour l'instant par rapport à mon expérience de DJ. Euh, J'en parlerai davantage dans d'autres vidéos, probablement. Entre enfin, ces dernières années, j'ai eu des associations, j'ai organisé des soirées. Et cette année, je vais me concentrer sur quelques événements pour célébrer les 10 ans d'Eclectic Soul. Et je vais prendre le temps d'en parler plus en détail dans d'autres vidéos, par exemple sur, je ne sais pas, comment organiser des événements, euh, et des choses qui sont notamment dans l'ebook en fait. Voilà. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des questions, euh, à me poser relatif à ça et n'importe quoi. Si tu as envie de partager ça, partager tes, tes propres expériences, tes, tes envies, tes questions, fais-le sans autre dans les commentaires. Salut